Salut. Ok, on a bien commencé la journée. Hmm, en force, on est en forme. Allez, venez prendre la dose. La dose de la semaine. J'espère que vous avez fait votre don. Vous connaissez l'astuce avec ça, non Mm -hmm. Tu mets ça derrière, tu ouvres, tu ouvres en parlant derrière là. Après tu prends ça, cette grande, tu mets dans ton, dans ta bouche. Bonjour, bonjour, bonjour, venez prendre votre punch, votre tonus de la journée. Allez sur YouTube, j'ai mis des vidéos ce matin pour vous montrer comment utiliser les kits. C'est que je dois montrer encore, encore et encore parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Bonjour la reine Sultane. Voilà. Regardez. Écoutez. Ils sont après votre énergie. Vous comprenez? L'énergie, c'est l'argent. Votre énergie va commencer à attirer les gens. Oh, j'aime bien ce que tu fais. Ne soyez pas distrait par l'argent apparent qu'ils ont. Ah, mais je vais te payer pour que tu restes avec moi. Bonjour la reine grâce. Je vais te payer. Hey, way. I don't need your money. Because I can make money by myself. I am money. Je suis l'argent. Je peux faire l'argent. Je... Hmm. Ah, ah. On ne va plus vous prendre. Vos dragueurs qui vous cherchent, ils peuvent sentir quand ton énergie est high. Oh bébé, ça fait deux semaines que tu ne m'as pas calculé. Parce que chaque fois que tu viens me voir, tu me suces mon énergie. Après, tu me jettes. Oui. Maintenant que j'ai travaillé, j'ai bossé et mon énergie est... Oh, chérie, on peut se voir aujourd'hui. Je t'amène à la maison H. Je t'amène à la durée. Je t'amène là où tu veux. Pourquoi? Ce n'est qu'aujourd'hui. Écoutez, hein? cette journée, les gens qui ne vous ont pas contacté depuis deux mois, là, ils vont vous contacter. Vos ex, ex ticsons là vous allez avoir les exticons qui vont revenir. Ouais, tu sais, baby girl, n'oublie pas. N'oublie pas. Parce que quand tu es encore high en énergie, tu peux supporter sa négativité. Mais quand sa négativité va diluer ton énergie, Tu seras l'ombre de toi-même. Tu comme si tu es en train de suffoquer. What, what's happening, man? I'm suffocating here. What's happening? Come on. Like, I can't breathe. I can't breathe. There's something going on here. Vous devez savoir détecter, oh. C'est pour ça que tu vas te retrouver. J'ai fait tout. J'ai fait tout mon travail, mais qu'est-ce qui se passe il y, a un leak somewhere. il y a un petit trou quelque part. Tu te donnes les excuses pour parler encore avec la personne. You know, c'est quand même le père de mes enfants, non? Si je ne fait pas ça, il va plus donner l'argent pour les enfants. Ma chérie, qui ne donne plus l'argent pour les enfants? Let him not give it. Parce qu'il connaît qu'il suffit qu'il t'appelle pour te dire Je veux te faire un défaut. On se voit où Babe, mets dans mon téléphone. Tu ne veux pas mettre, tu laisses. Tu m'aimes sais comment non Depuis trois mois que tu m'as assez pour que te donne l'argent des enfants. Je vais te donner, tu ne veux pas me voir. Je... Écoutez. Hum. Il a détecté. Il faut tes statuts, non C'est que depuis quelque temps tu fais, tu mets un peu le make-up sur toi là. Tu as derrière de belles robes. Il sent que l'énergie de la fille s'est en train de monter. Hum mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Quand il t'a laissé tes cheveux, t'es comme pour une folle là. Ne vous inquiétez pas pour ma part de cheveux. Ce n'est pas un choix que mes cheveux sont comme ça. C'est le choix. Quand il t'a laissé, tu es tu, tu, tu, tu, comme si tu étais. À... Hier, je vous ai parlé de dépression. Parce que c'est réel. Maintenant, si tu ne connais pas comment mettre la ligne, tu vas te remplir. Ça te prend une semaine. C'est un d'entre vous, ça vous prendre un mois, deux mois. Pour que tes idées s'alignent à nouveau. Pour que tu croies que tu peux être la grande coach que tu as vue. Pour que tu croies que tu peux accomplir, tu peux construire tes immeubles. Ta vision revient. Tu te lèves le matin comme ça. Give me my check. Pour ce respect, my check. Pay me in Ha Tu mets ta musique comme ça là. Tu mets allez. Tu n'as là Hey, oh. As all of this. As as all of this. tu te lèves, tu sens que non, quelque chose de bon est en train d'arriver. Something good is coming. Tu sais, ta puissance est restaurée. Écoutez, listen. Mais non, le père de mes enfants, il n'était pas spirituel. Comment est-ce qu'il peut savoir? C'est un père de qui se nourrissait de ton énergie. Maintenant tu vas faire les les mesures barrées avec lui. Tu fais la distance. Distanciation. Tu tiens le bâton comme ça. Tu ne parles avec le bâton. Ok. Voilà. Deux mètres entre nous. Deux mètres. C'est la bonne manière ici. Tu veux donner quelque chose, dépose sur le bâton, dépose là-bas. Dépose dans la queue là. Tu tournes, tu prends. Ce n'est plus tout le monde qui a le droit de vous approcher. Même moi là, ce n'est pas parce que vous dites que je veux te voir, que vous allez me voir. On vous donne le travail, vous ne faites pas. Vous voulez venir par mon énergie. Nalaï. Nalaï. Vous mentez. You the lie. You the crest. Lave ton sel, tu ne te laves pas. Fais ceci, tu ne le fais pas. Oh, je, ça ne marche pas. Eh, tu peux m'appeler. Tu veux que je rentre dans tes dents? Tu es fou, tu es folle. Il décrète. Moi-même, je protège mon énergie. Le père de mon enfant n'était pas spirituel. Comment est-ce qu'il peut savoir? Ma chérie, quand vous étiez en relation, il sait qu'il se lève l'a le jour où tu vas bien, il est il est choqué. Qu'est-ce qui te rend heureuse comme ça, non, la mère dis-moi-même, non. Dès que tu lui dis, Ah, ça va même pas durer. Ah, le truc là. Non, non, non. J'ai trouvé une bonne opportunité. Je vais acheter un terrain. Oui, je vais prendre 1000 mètres carrés à lundi, là-bas. Ah, non, non, dit Non, ça n'est même pas une bonne affaire. Ça pas une bonne affaire. Ça va pas marcher. Tout ça, c'est pour tuer. On ne partage pas ces opportunités avec n'importe qui. Vous me comprenez? No be everyone, no be everybody. Et même quand quelqu'un vient dans ta vie, il doit mériter que tu lui montes tes secrets. Ah, ouais, je vais vous dire les choses. On te voit à distance. Waouh, la femme elle a toujours l'argent. Parce que si vous m'écoutez depuis là. Écoutez, l'argent coule dans votre. Dans vos... Tu dors, tu te refais, tu vois les, les virements bancaires. Oh là là, la sauce gombo. Ton énergie. Oh là là. Ce qui est ça me donne le goût. J'ai le goût de ça. Comment on dit que le goût de chat La personne te guette. Est-ce que vous savez que vous êtes comme un, comme un, comme un mystère pour certaines personnes? Il faut que je sache comment la fille, s'il se fait l'argent. Elle a dépensé 500 000 hier, avant-tier 500 000, avant-tier avant, 500 000. L'autre jour, elle a signé un de 3 millions pour acheter un terrain. Comment l'argent de la fille, si elle ne finit pas? I got unlimited resources. I got the power, baby. Viens vider mon compte aujourd'hui. Le soir, c'est revenu. Vous doutez toujours de vous. Donc, quand tu as ton dessert, ticone, dragueur, ticone, fiancé, ticone, mettez tous les ticones que vous voulez sur ça. Il vient. Dis-moi, tu fais, tu, tu fais, how do you do that? Tu fais même ça Comment? Il va vouloir le seul la seule façon c'est qu'il court, il te tue il ouvre ton cœur il prend ton cœur parce que c'est dans ton cœur le secret là c'est ici dedans it's here it's here baby it's in here you can't take it you can't take it away montre-moi tout ce que tu fais pendant qu'il attend de ronfler sur le lit tu te lèves à quatre heures, tu pas faire tes déclarations je vous montre les secrets et si vous ne faites pas non ne faisait pas vous ne faisiez pas, hein? Vous avez compris. Vous, vous me comprenez. Ils vont venir vous vider de votre énergie. Tu peux accumuler quelque chose. Il vient en une relation sexuelle. Il prend tout ça, il part avec. Mais avant, tu étais, tu étais simple ton. Tu ne connaissais pas. C'est pour ça que tu es tombé sur ma vidéo. C'est pour ça. Commentez que je suis au bon endroit. I'm at the right place. Commentez que je suis au bon endroit. Je vais ouvrir vos dons. Je vais vous réveiller. Une femme a commenté ici. Elle est dans le direct. Elle dit que depuis que je t'écoute, j'ai acheté des deux terrains. J'ai déjà fait quoi, quoi là-haut. Voilà les, voilà, les, voilà les témoignages que je veux. Parce qu'on parle, même le don, vous n'avez pas acheté. Même le sel, vous n'avez pas chez vous. pas les armes, comment tu veux, que va venir, il te tuer, you don't get the weapons, You're not listening to me, You're not listening to me, vous voulez seulement poser vos questions, questions, vous n'écoutez pas ce que je vous dis, vous n'écoutez pas, why Dis, dis ce que tu veux pour la semaine si Combien de millions tu veux Vous allez voir que vos petits dîmes de 100 000 Que vous donnez là c'est rien Ma dîme 100 000. 100 000 Même 100 000 par jour c'est pas assez Ouvrez votre esprit Ouvrez moi, débloquez-vous Ça ne va pas vous quitter sur ma page Vous quittez sur ma page Je dois vous montrer Il ne faut plus que les gens viennent prendre votre énergie L Énergie c'est argent L Énergie c'est argent N'oublie pas ma chérie tu ne peux pas m'aimer, tu es connecté avec moi comme ça, tu n'as pas l'argent. Je dis que tu ne fais pas ce que je dis. Écoutez-moi bien. C'est que quand je parle, tu parles, tu te couches, tu dors. Les femmes sont en train de se réveiller à travers le monde. Les témoignages que j'ai, Canada, États-Unis, France, Angleterre, ouais, même à Badjoun. Même à Badjoun. <rire> Écoutez. L'argent que vous avez eu le mois passé là. Vous n'avez pas besoin de me rencontrer. Écoutez, arrêtez. Arrêtez-moi ça. Il y en a que, avant de me rencontrer, qu'ils ont déjà fait même choix kits que j'ai donné. Quand la personne arrive, c'est à un autre niveau. It's fly. It's fly. Avant d'acheter le kit, je vais te parler. Non, tu n'as pas encore l'énergie pour me parler. You don't get the energy yet. Il y a des gens qui, on s'arrange même que, ok, Telle 9 heure, 9h. Heures, 9h, je prends le téléphone. Ma batterie s'éteint. Le téléphone s'éteint. Ou bien je, la personne force, elle prend ceci. Quelque chose se passe. Je demande, tu te laves au sel. Non, je, je voulais d'abord attendre de te parler avant de me laver avec le sel. Je dis que tu es bête bête arrêtez d'être bête je vous en prie je suis là ce matin parce que j'ai de l'argent à partager vous me comprenez j'ai de l'énergie à donner quand vous m'écoutez là déjà même je sens que vous vous sentez en vous comment vous avez vous réveiller la semaine si j'ai monté la cannelle prenez la cannelle le don mettez un une portion de cannelle dans votre porte-monnaie. Faites euh, euh, la poudre de cannelle. Vous mettez dans l'eau pour vous lavez avec. Vous mettez l'eau dans l'eau, vous buvez. Vous vous chauffez dans vous faites bruit dans l'eau, vous buvez. Vous prenez l'eau pour être vapeur. Vous vous, vous, vous devant votre maison. Le matin, première chose, vous mangez ça. Cette grains. Les vidéos sont sur YouTube. Mesdames, écoutez. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Et je, ce que je vous dis marche. Ce que je vous montre, ça marche. Maintenant, devenez sages. Devenez sages. Ils vont venir. Écoutez, beaucoup de des pères de vos enfants qui vous ont abandonné, ils vont vous contacter aujourd'hui. Vos ex qui sont venus vous abandonner depuis 10 ans là. Ils vont vous contacter. Parce qu'ils ont senti votre énergie. Le spirituel est. Euh, L'homme qui t'insultait toujours là il est devenu gentil hein. euh, euh, euh, Tu sais c'est comment Miss Miss Il ne t'avait jamais appelé Miss ou Jean mmh. Miss C'est comment euh, je vais donner l'argent des enfants On se voit à quelle heure Ma chérie Dis-le de déposer dans le compte S'il ne veut pas te déposer Écoute Il veut te voir physiquement c'est que dès qu'il va te voir là, déjà que tu seras fly, tu auras mis ton, ton make-up. Quand tu t'es habillée, oh je n'aime pas le make-up, hein. Je n'aime pas le make-up. Mmh, mmh, mmh. Le mariage, ce n'est pas la prison. hein. Hop Chérie, ouais, je veux lancer tel business. Une m'a même dit hier que chaque fois qu'elle dit à son mari qu'elle veut faire un business, le business là va tomber. Et le dernier qu'elle est venue, j'ai travaillé sur elle, travaillé, travaillé, travaillé. Elle, a, elle me dit que j'ai mis de côté 5 millions. Alors qu'elle quand elle est arrivée la première semaine, ça fait 6 semaines qu'elle commence à travailler sur elle, elle n'avait même pas. Donc, woah, je sois avec les gens, ils me pas l'argent. Oh, wow, oh, wow, j'ai fait comment? Oh, wow. ne jugez pas la femme, ok? Elle arrivait elle m'a dit que elle a ses dragueurs qui dehors. Et elle a son mari, Marie qui Moi, je ne juge personne. Je vous prends comme vous venez. Ah... Ma ah, chérie, on poste au Gabon. Il n'y a pas de représentant au Gabon. On poste au Gabon. Ok. Elle vient après quatre semaines. Elle me dit, maman, elle a fait son sacrifice au village. Fais ceci. Que maman, j'ai tout. Je veux commencer. Elle a fait l'erreur. Elle a encore parti. Elle dit à son mari, tu connais Dès qu'elle a dit, deux jours plus tard, elle me dit que tout est tombé, mami. J'ai dit encore à mon mari, cette fois-ci, qu'il veut faire le business. Je ne comprends pas. <rire> Bonjour la reine Stella. C'était là. Enfant profil, bonjour, bonjour, je t'accueille, je te souhaite la bienvenue. <rire> hey. Elle me dit que je ne comprends pas. L'enfant est tombé malade, j'ai encore pris une partie de l'argent pour aller soigner l'enfant. Oh, wow, ceci, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je dis, ma chérie, reprends tes esprits. Grab yourself. Retiens-toi, retiens On parle, on parle, après, rend rencontre qu'elle a ouvert. Ce n'est pas n'importe qui que tu ouvres la porte de, ton, de là où ton âge, dans ton business. J'ai ouvert la porte, j'ai donné mes idées à mon mari. Dès qu'elle ouvrait, peut-être qu'elle a dit, le truc, c'est que quand tu ouvres ton cœur pour montrer à quelqu'un comment tu fais tes choses, hein? le truc, c'est que tu exposes tes idées à la personne. Bonjour le roi Feuillot. Et quand tu exposes tes idées, il y a une, un risque. Voilà, supposons que je vous dis, voilà, on m'a parlé d'un terrain, c'est une bonne occasion. Voilà, le monsieur vend son terrain. Le terrain vaut normalement 60 millions. Mais il a vraiment besoin d'argent. Il est bloqué. Il est bloqué au cadastre. Il a un terrain à Bastos qu'il veut vendre. Mais il a besoin de 2 millions pour, pour, pour solder ce terrain-là. Bon, comme il a déjà 70 hectares, il veut me vendre un hectare de terrain à 3 millions au lieu de 60 millions. Et le matin du jour-là, tu avais pris ton don. Tu as dit, Seigneur, donne-moi une opportunité. Seigneur. Seigneur. Au nom de Jésus. Tu parles. Tu marches Tu fais quoi ça là? Tu prends le courrier, tu mets dans ton porte-monnaie. Tu prends ton bâton de commandement le jour là. Seigneur. Tu tombes sur quelqu'un qui tombe sur quelqu'un qui connaît quelqu'un. La personne te dit, opportunité, maman. On te donne les 1 hectare là. Donc, si tu as 2 millions, cash. Celui qui te connecte te dit même que si moi-même j'avais, je donnais. Parce que toi-même tu connais moi parce que je viens faire tes choses. Je n'ai pas l'argent là-là. Voilà, alors que cogna, cogna, que que tu que tu... Tu as fait ton mari. Le bébé, quand tu te laves au sel chaque matin, il ne se lave pas. Vous connaissez, tu qui est dans le truc qui fait comme ça là Tu as tu que sa tête balance comme ça dans la voiture, non <rire> Il n'avait pas pensé à l'autre là. <rire> oh Seigneur! <rire> tu es comme Churchill <rire> Ce sont les Anglais qui connaissent. Il y a un petit chien comme ça là que on le met souvent sur les capots de voitures. Là. Je ne sais pas. <rire> la tête du chien la balance comme ça là. Donc voilà, tu tu prends le téléphone. Tu fais. Vous savez quoi? J'ai envie de rire. <rire> chérie, je vois une opportunité de business là. Oh, je voulais te dire que. Vraiment. J'ai vu une opportunité. <rire> tu as donné cette bête, ma chérie. <rire> <rire> Chérie, on m'a dit que, que le terrain c'est vaut 60 millions. Hein. Voilà. Il est tié. Non, non, non, non, non, non. Non, non, non, non, non. Ce sont les annacques. On m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui était parti une fois. Voilà, son terrain au cadastre. On a volé. On a pris son argent. On est parti avec. Non, non, non, non, non. Il y a certains terrains que vous devez acheter. Hein. Vos dragueurs, ticons, mari, ticons, ne connaissent même pas. C'est ta cartouche. C'est ta carte. Et Vous, vous m'avez fait pleurer ce matin. Parce que tu es guidé par l'Esprit de Dieu. Tu as parlé sur ton argent. Tu payes ta dîme. Ton âme bon mari ne paye pas. Tu écoutes mes directs. Tu fais le don. Tu fais tes lavages. Moi jamais si pour le lavage à distance. Il ne connaît pas ce que tu as demandé. Arrêtez de mélanger votre foi avec les gens qui ne font pas ce que vous faites. Écoutez-moi bien. Oui, je vais laisser ton, ton je vais laisser ton, ton là-bas même, même ton numéro de téléphone. Normalement, les pubs, quand fait la pub sur ma page, j'étais à distance. Écoutez, hein? vous connaissez ce que vous avez demandé, et quand vous demandez l'univers, oh, je prophétise sur vous sur le mois d'avril. De, de, de, de, si vous allez avoir votre terrain et les circonstances pour avoir ce terrain, ce sera le miracle. Vous allez avoir qu'on que ça fait 15 ans que j'essaie d'acheter au terrain. Ça fait 15 ans. Mais l'autre aussi, je n'avais jamais imaginé. Et c'est légal. C'est legit. Everything is legit. Marine, comme, je préfère que tu travailles d'abord ton argent. Tu attires d'abord ton argent. L'homme va venir monter sa peau dessus. Tu as compris? Je n'aime pas les femmes qui restent à Tu attends que l'homme te donne. Mm -mm. Mm -mm. Never hey, mon mari ne me donne pas mon mari, ton mari n'est pas ta seule source financière. Va faire tes 10 business. Si les 10 business te donnent pas, là, tu vas veiller dire que moi, tu es petite. Tu vas vieiller avec te débloquer. Le mois-ci. Jusqu'à hier, c'est là six mois n'avait rien. Parti en beng, fait 13 ans en beng, revenu, rien. J'ai commencé le don, je n'ai même pas fait trois semaines de don. Un jour, je me réveille comme ça, je fais mon don le matin. Shaka babakashi, Hé, hé. Je reste comme ça, là. Quelque chose me dit que this is gonna be a good day. Something good is gonna happen to you. <laughs> L'esprit va vous dire Je ne sais pas pourquoi Aujourd'hui je sens qu'il y aura L'argent qui va dans mes poches là. Je sais pas, je le sens I just feel it I feel it coming I feel it coming hey, I feel it coming, hey, I, feel it coming. Hey, I feel it coming Écoutez Les choisis hein, À un moment tu connais Quand tes choses viennent Je dis que j'ai fait 13 ans en Europe Je suis dans trop pays deux ans, rien, zéro, qui coque, ni Je ne suis pas la reine des pauvres. Ne me dis pas que oh, je n'ai pas, je n'ai pas, je ne suis pas la reine des mendiantes. parce que moi-même, je ne m'en dis pas. Quand j'arrive quelque part, tu m'énerves, je dis, ok, tu es bailleur, tu m'énerves, je dis, il va reconstruire ma part. Quand vous faites quelque chose de mal, ça va vous pousser aller faire pour vous. Le statut d'étudiante n'a aucune influence ou aucun impact sur ton argent. Tu te qualifies d'étudiante, pourquoi? Comment faire pour commencer un business point? Tu veux que vos amis disent que je suis étudiant, ça veut dire que je n'ai pas l'argent. Chloé Penka, tu es mon fils, tu m'as déjà donné quoi? Mes enfants que vous... Écoutez, ne me tentez pas. Je me lève le matin là. Quelques mois avant ça, j'avais rencontré un homme qui m'avait escroqué en Turquie. Gaël Ngapi, Siapi, ce n'est pas l'endroit pour faire les. On est ici là pour faire les malades. On ne m'en pas sur ma page. On ne m'en pas ici. Chacun fait son travail spirituel, sa vie avance. Chacun. Bonjour, aidez-moi, aidez-moi. Aide Je te bloque. Je ne suis pas la reine des pauvres, ni la reine des mendiantes. Je suis la reine des reines, ok Tu vas d'abord te voir comme une reine et comme un roi. Aidez moi <t> Elle <'en> vise Moi-même, je suis papa de Marthe Karine. Tu as compris Tu écoutes les idées de Marthe Karine. J'en ai rien à foutre. Tu as compris non Et Vous connaissez, vous les gens avec les, les vagabondages quoi, là, le vagabondage sexuel, c'est quoi le vagabondage Facebooking là. Vous écoutez 50 personnes, c'est pour ça que votre vie n'avance pas. Tu viens ici, tu écoutes. Tu pars là-bas, tu écoutes. Tu mets finalement quoi en pratique? Euh, je veux trouver la bonne idée. C'est ça votre problème. Vous faites du vagabondage. Moi, j'ai une personne que j'écoute. Une. Quand je viens d'amour, mon j'ai essayé tel coach. J'ai essayé tel coach. Quand tu me dis qu'il y a deux coachs là, je ne peux pas travailler avec toi. Je ne travaille pas avec toi. Je ne travaille pas avec toi. Il dit va localiser un d'entre eux. Si tu n'as pas fait ce qu'ils ont dit, ce n'est pas ce qu'ils avait dit que tu vas faire. Mmh. Donc me voilà je racontais l'histoire. Quelques mois hier c'est là que mois, j'avais rencontré. Je suis tombé sur un monsieur, il m'avait escroqué en Turquie. Il me dit, ouais, il me draguait, un dragueur, ticole. Il me dit, voilà, tu sais, si on lance le business, si euh, euh, euh, ouais, je porte mon argent, j'investis. Je rentre en France et j'attends l'argent, le retombé, ça ne vient jamais. Il commence à me raconter que ça a quoi, ça a fait. Ça a quoi, ça a Il dit que d'accord, je peux faire comme un million. Au lieu de me stroquer, 50 millions. Donc, au lieu de rester, j'attends que tu me prennes 50 millions. Hein. Mais t'as-tu pas avec le petit que tu avais appris là? On se sait pas donc. Trois ans plus tard, écoutez, il n'y a que les, les montagnes qui ne se rencontrent pas. C'est pour ça que, que ce soit un de mes employés ou un de mes quoi ou ex même je suis toujours fair, I'm always fair in everything, tu fais employé, je vais te virer, même toi tu veux partir, si tu parles et t'appelles, que pardon, prends la hanche. Je, je veux pas que demain on se rencontre, oh il avait pour mon argent, elle avait pour mes 10 000, Tu peux pas mal parler de moi quelque part, on se rencontre donc, il savait qu'il était en position de faiblesse, parce qu'il avait pour mon argent, Oh, qu'est-ce que je peux faire What can I do to make amends Oh, oh, nyan, nyan. Je regarde, ce moi, Et comme j'ai tout l'argent, j'ai tout, je dis que, avant que je ne clique et que je comprenne, quand un homme m'approchait, me disait ouais, donne-moi, tu vois le temps où j'avais même pas 500 euros dans ma poche, ouais, donne-moi, prête moi, -moi 5000 euros, non. Tu vois, quelqu'un m'a dit que, prête moi 10 000 euros. Je dis que, hey. en fait, ça veut dire que les gens me voient comme quelqu'un qui a l'argent. Un jour, j'ai commencé, j'ai arrêté de dire que je n'ai pas, je n'ai pas. J'ai dit qu'il faut que j'ai l'argent que les gens me disent que j'ai là. J'ai commencé à lire le livre, comment avoir l'argent que les gens croient que j'ai. <rire> ah, ah, ah. Donc, il me voit cette fois-ci, c'était un juillet de l'année passée. Il me parle du business qu'il fait. Il lotit les terrains. Il dit donc qu'il part dans les villages, il part, il voit peut-être, euh, on lui donne peut-être 400 hectares. Les vieux du village-là n'ont pas l'argent. Euh, ça, c'est un business qui est courant au Camerounais. Et lui, il prend peut-être son argent, il vient, il fait tous les papiers. Ça lui coûte peut-être 10 millions, 15 millions. Il apporte les engins, on trace, on fait les routes, on fait les trucs comme ça. Et puis, euh, à la fin, il prend peut-être 30% des de terres. Donc, il peut se retrouver avec 30 hectares comme ça. là. Donc, je le rencontre, il me dit Ouais, euh, si tu as même 5 millions, là, tu me donnes. Il me, si, tu as, si tu as. Il m'appelle, il m'invite au restaurant, il me conjure. J'inquiète le gars. Je voulais faire dans le même business, mais je ne voulais pas traiter avec lui. Parce que je connais que quand quelqu'un t'a déjà annaqué une fois, il va encore t'arnaquer. Quelqu'un t'a quitté une fois. Il va encore te quitter. Que quelqu'un t'a trompé une fois. Il va encore te tromper, ma chérie. Il va tromper une Donc. Je dis, Seigneur, il m'a ouvert les yeux sur un business que je peux faire, mais je ne veux pas travailler avec lui. Bonjour, monsieur Saïd. Donc, je décide de ne pas travailler avec lui. Le temps passe, j'oublie même le business, dont il m'a parlé. Donc, le matin où j'ai mangé mon don, là, je me réveille. Je parle sur le je parle sur le jour, le... dit que Seigneur, aujourd'hui, c'est mon jour. Da, da, da. Je partais pour louer une villa, pour travailler. Je tombe sur la villa, je vois le truc. Le jour où je devais payer, je change d'avis par rapport à la villa. Je me dis, au lieu de prendre 3 millions, je dépose dans cette villa pour le loyer d'un an. Autant mieux que je prenne les même 3 millions, je peux avancer un terrain. Ou je paye même un terrain carrément. Donc j'ai dit à l'agent immobilier est-ce que tu connais quelqu'un qui peut me vendre un terrain, même si c'est. Ça dépend des, des endroits où il y a des endroits où le mètre carré c'est 80 000, il y a des endroits où le mètre carré c'est 3 000, il y en a des où c'est 10 000. Donc, il me dit Attends, je connais un gars là, il appelle. Le gars dit, oui, je vais te passer mon papa, mon padre. Le padre dit qu'on se rencontre demain à 7 heures. donc c'est ça. Je rencontre donc le padre là à 7 heures. Dès qu'il me voit, il m'appelle ma fille. On arrive, il me montre la passage. Je partais regarder 1000 mètres carrés. Le padre me dit, il me demande, ouais, ton projet c'est quoi Qu'est-ce que tu veux faire ici Je lui dis, voilà, euh, j'ai pour projet de faire une école. Je viens de finir avec les enfants en août-là, donc je veux construire un truc plus grand. Il euh, me dit, waouh, ma fille, ton projet, c'est très intéressant. Je connais là où je vais te mettre. Mais tu ne peux pas seulement prendre 1000 mètres carrés. Tu dois prendre un hectare. Je dis, ah, le padre. Mais me dit, sérieux, tu vas développer le coin-ci. Je sais que ton projet là, va développer le coin-ci. Je dis, ah, là où je suis là, voilà tout ce qu'il peut donner en cash line. Il me dit, ne t'inquiète pas. Je vais t'étendre les paiements même sur 12 ans. On rentre à son bureau. Il arrive au bureau, il dit, euh, tu sais quoi? Je vais te donner plutôt 2 hectares. Tu donnes la même avance que tu veux donner pour 1000 mètres carrés. Deux semaines plus tard, on se voit pour que il me, donne, il me donne un document là, parce qu'on fait un certificat de vente, un truc comme ça. Il me dit, tu sais quoi Dieu m'a parlé la nuit. <rire> Écoutez, les gens ne connaissent pas ce que vous avez demandé à Dieu. J'ai ma fille, Dieu m'a parlé la nuit. Je vais te donner un nectar gratuit. Je dis, hein Oui, oui, on m'a déjà tu avec un hectare. <rire> Everything you put your hand, go work. Ce que je vous dis chaque jour dans les vidéos ici là, je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Ce que je vous prêche, c'est ce que je fais. Et ça marche. J'ai les témoignages des femmes qui me contactent là, et me disent que mamie, ha! que je vis le film. J'ai dit seulement, j'ai dit, j'ai béni ton, ton, ton témoignage. Paul a dit qu'il ne faut pas que je vous prêche. Moi-même, je pars, je tombe. Que je fais, je, je discipline mon corps pour faire ce que je vous dis. Il dit, Dieu m'a dit, je vais te donner un hectare. Et je vais te donner deux autres hectares à, à 30% du prix. Donc c'est un peu comme si je me donnait même deux hectares gratuits, que je devais payer trois hectares. Moi, je ne sais pas si le sel tue les lézards. Mais si n'importe qui est arrivé là-bas, il est calé seulement. C'est tout. Il est calé. Bon, ça, ce n'est que le, le début de comment j'ai commencé à avoir tellement de terrain. Tellement. Tellement. Quand il vous dit tellement, c'est tellement. Il est plein dit. L'ennemi connaît ce que vous étiez censé avoir depuis 15 ans. Donc, il m'a venu Et je vous dis que si vous faites, ce que je vous montre là, -haut. Vous entrez dans une période de restauration. Tu as lancé le bien avec le père de tes enfants. Il a pu tout les avec. Tu as fait avec tes ex. Il n'est pas là pour et les patchs avec. Écoute ma chérie, tous les millions et les milliards que tu devais avoir depuis toutes ces années. Fais le travail que vous m'ont là. Dans six mois, tu vas regarder en arrière. Tu vas dire, wonderful. Joël chapitre 2 verset 23 à 26. Je vais restaurer les années que la sauterelle a mangé. The canker worm. I will restore the years that the canker worm has eaten. Le locust. En un mois, tu vas faire ce que les gens font dans ta famille en cinq ans. Tu commences à construire. Je vous ai dit deux mois, bien que tu as fini de construire la maison. C'est seulement la dalle qui a pris le temps parce qu'il fallait 21 jours pour que ça sèche. Quand vous avez pris, on est parti avec là. On a pris une partie. Tu tombes sur un business comme ça là. On te dit bénéfice, 20 millions en une semaine. ça c'est à ton compte. Tu dis, yay. Rappelle-toi ma chérie. Je ne vais malheureusement pas nommer le directeur de quoi c'est. J'ai un monsieur. J'avais besoin de son aide. Je suis allé dans son bureau, il m'a aidé. Je, je Vous souhaite témoin si j'aurais aimé vraiment nommer qui c'est, mais je peux pas le directeur d'une grande film. Coughing. Quand je, je, je, je, je, je, je, je vais là-bas, je vois la personne, il m'a aidé, il m'a fait une faveur. Après ça, je lui parlais de spiritualité. D'abord, vu comment il est habillé. Il dit, est-ce que c'est tout la marche même Est-ce que c'est tout la marche même Je lui dis, monsieur, ça marche. Monsieur le directeur, ça marche. Mmh. Dix jours plus tard, il m'appelle. Bonjour le roi Wafo. Il me dit, est-ce qu'elle peut venir te voir? Patiné. <rire> il dit, ça ne concerne pas ce qu'on avait traité dans mon bureau, ça concerne ma vie de famille. Je lui dis, hey, seigneur, tu amènes le directeur chez moi. Ok. Il arrive, il Me présente le problème. Il y a un de ses enfants qui avait un problème spirituel. Je lui donne les produits en lui donnant même les produits. Je ne savais pas tant. Ça me faisait bizarre. Genre. Ça, c'est quelqu'un qui allait en Europe. Il a fréquenté et il est directeur d'une grande fille au Cameroun. Et, et je me disait Bon, quand je vais parler de tout le spirituel, là. je vais lui donner les produits. Il y va au village, fait tel truc, tel truc sur la tombe de ton grand-père et de ton père. Il me dit qu'effectivement, euh, une personne m'a arrêté en robe l'autre jour, il m'a dit d'aller faire ça. Je lui dis, va faire, tu vas voir. Va faire. Je donne les produits. Il me dit encore. Il me dit, euh, fais le message, tu dis à ma femme comment utiliser. Donc la femme, je montre tout. Voilà, ça là, tu verses comme ça, tu mets ça dans le des enfants. Voilà. Je reste deux semaines, je n'ai pas de nouvelles de lui. Trois semaines. La quatrième semaine, un de ses employés qui me visite aussi vient et me dit Ah ah, il a été promu. Il est maintenant dans une autre région. Donc maintenant, il est donc, directeur de toute la région. Donc avant, il était seulement directeur dans notre agence ici-là. Et il prenait juste le coin de doigt là. Maintenant. Il, les, il coiffe. Elle m'a dit tous les départements qui coiffent. Elle dit que c'est grave, seulement que la promotion lui. Que c'est le hélélé. Elle m'a dit félicitations, c'est tout. Je vous le dis, on est dans une saison de restauration. Que tu es quelque part à un poste que tu devais avoir ta promotion depuis. Mais le diable avait, on avait comme ça là. Euh. J'ai dit à monsieur là que ton père est mort. Certes. Va te reconnecter avec ton père. Va te, Il est parti au village, il a fait tout ce qu'il devait faire. Écoutez, je ne suis pas ici là pour. <rire> avec ou sans vous, mon agent entre. Avec ou sans vous, j'ai l'âme. J'ai l'âme. Parce que je suis l'âme. Dites-vous même que je suis l'agent. Dites vous que je suis l'agent. Arrêtez de me parler de vos rêves. Je ne veux pas vous parler des rêves aujourd'hui. Je suis là pour vous dire. Et même si tu rêves que tu es en train de mourir, quelqu'un dit que, je rêve, que, tu, que tu, tu, tu es mort. Prends ton don, tu déclares que tout attaque sur ma vie, j'annule. Arrêtez vos choses là. Et rêvez que.. On peut t'envoyer un mauvais rêve la nuit pour te déstabiliser. Ou les deviens vous dire. Vous n'aimez pas, on vous dit, pas, lave-toi, fais ça, tu ne peux pas faire. Parce que tu veux dire, j'ai levé qu'il y avait ça sur ma tête, ça veut dire quoi J'ai levé que ça veut dire quoi Je préfère qu'on me dise ce qui va m'apporter l'argent. Tu préfères Je préfère. Et dans la situation de ton rêve, tu restes dans ton, ton, ton, ta petite chambre de 20 000. Ça t'a aidé I am money. Je suis l'argent. L'argent sort de moi. I make money. Vous parlez de quoi? Hum. Et vous avez dit qu'ils vont venir. Ils vont venir. Ils vont essayer. L'argent que vous avez eu en masse, mettez deux zéros à côté. Je sais que pour certains, vous n'avez même pas osé prononcer la somme. Vous êtes dans une période d'accélération exponentielle. Avant, je te faisais un million le mois. Aujourd'hui, tous les deux jours, tu as un million. 500 000 par jour. Quand tu montes à 2 millions la journée. Tout c'est l'énergie, hein? C'est l'énergie. Il y a les jours que je dors, même seulement. Je dors, je me couche, je dors. Hum. Parce que vous croyez qu'il faut que je parte, je dois travailler, je dois prendre les heures extra. Je dois. On vous montre les choses vous ne faites pas. dans la période d'accélération hein, ça veut dire que l'argent est partout c'est de c'est dans l'énergie c'est dans l'atmosphère c'est partout c'est là tu as une petite idée comme ça tu te lèves tu as une impulsion hein. tu postes sur ton groupe sur ton truc puis tu lances le tu postes. Et quand quelqu'un t'appelle là là là tu vends la voiture là tu as 2 millions alors que tu postais pour vendre la voiture là, depuis deux mois sur ton facebook personne n'achetait tu as fait ton travail, tu te laves au ciel, tu, as, tu restes au salaire avec 12h30, une idée t'est venue. Mets sur ton statut maintenant. Tu prends, tu mets sur le statut. Quelqu'un t'appelle, là, là, là, il a l'argent de ça. Écoutez, hein, votre agent, hein, quand c'est votre agent, depuis trois mois, l'argent là la connaît que ça vient dans ta main. Nina Miafo, je ne pas les gens qui souffrent pour le boulot. Hein. Crée le boulot. Il y a besoin du boulot. Je ne prie pas pour que j'ai le boulot. Je prie pour que tu crées tes business, c'est que ça marche. Donc, avant que to, to, ton acheteur ne pense avoir l'argent, son, son, sa banque peut-être a approuvé son crédit. L'argent du crédit là, venait dans ta poche. Tu restes seulement ça là. Petite action, 80% d'efforts. De, de, non, 20% d'efforts. 80% des revenus. Sophie, moi, je vais te bloquer. Ne t'inquiète pas. Vous allez toujours rêver que cette grande star... Il y a Eto, les agents de lumière là. Eto, fils. Francis, Nganou. Euh, Tous ces, ces, ces agents de lumière là, les gens sont très célèbres. Quand l'agent est en vous, voyez, vous voyez ces personnes-là. Il y a une de mes filles qui me dit l'autre jour que maman, elle est dans un travail depuis au moins deux mois et demi. Elle est donc... Travail sur travail, lavage, oh. purification. Oh. Sa famille l'avait trop attachée. Elle me met dit que mes oncles, c'est devant aussi, ils me disent que tu vas voir, tu ne vas rien faire. Du haut de ces 40, sa quarantaine d'années. Elle dit que moi, voilà, je recommence encore. Je ne savais pas que êtes vais t'attendre de commencer à nouveau. Elle dit, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je te donne trois mois avec moi. Maintenant, elle paie la dîme seulement tous les jours. Hein. Tous les jours, elle paie la dîme maintenant. Au début, il fallait qu'elle cotise l'argent pour acheter un kit. Après, cotise encore d'un peu. De... Mais dans la... tous les jours, je vois ça maintenant dans le PayPal. Dime, dîme, dîme. Elle me dit J'ai rêvé. Je, faisais... je crois, je crois qu'elle était dans peut-être le troisième jour de son kit fondation. La peau de lumière sort d'un kit. Va sur la notice du kit tu vois ça. Elle dit que maman Eto est venue, il a pris plein de bougies. La bougie représente la lumière. Il est venu mettre dans mes mains. Après, moi, de la clé d'une Q7 dans le rêve. Voilà les numéros pour payer la dimère. Il y a le Orange Money. Il y a MTN Money. Orange Money 693 50 22 66. MTN Money 680 71 0701. Joël Kenney, je ne permets pas les publicités ici en désordre. Tu as compris? Tu as compris, Joël? Louise, tu es dépassée pourquoi? Vous Où me wonder? Tu te dis te propose? attendez-vous à ça! Attendez-vous! Que tu restes comme ça, là, on te donne l'argent. Tu restes comme ça, là. Ah oui, je te devais. je te mets l'argent dans quelque compte. Dis-moi non, je vais te payer, je vais te payer. La personne là ne dort pas. Et il y a un esprit dans la nuit qui lui dit que paye l'argent de la reine, là. Oui. Tant que tu ne payes pas, tu ne te reposes pas. Wood, ce n'est pas tout le monde qui me rencontre. Tu as compris. On rencontre une reine comme ça. Donc, préparez-vous à votre nouvelle dimension financière. Put some respect on my check, Pay me in equity. We live in lavish. I got expensive habits. Mm. Le luxe. Le luxe, en fait, c'est un truc normal pour certaines personnes. C'est normal. Genre, et l'autre jour, vous avez entendu le démon là qui a parlé, non? Il y a s'il y en a parmi mis vous qu'il y a des démons dans votre... L'autre là en particulier, il disait que il a son serpent dans le ventre de la fille-là. vonne donc tu veux que je vienne te donner la notice de ton... Va sur YouTube, tu vas voir les vidéos. Même ce matin, j'ai mis, mis des notices. Ce matin, j'ai mis des vidéos. Allez fouiller. Vous voulez pas fouiller, vous laissez. Tu renvoies ça à la représentante, il te renvoie ton argent. Vous avez compris? Ne m'embêtez pas. Je passe des heures en ligne, je fais des vidéos. Je vous montre comment utiliser les produits. Vous voulez que tu en inbox Dis-moi, on dit ça comment Ça comment Vous voulez que je fasse comment de mon temps J'ai une vie aussi, non Ce matin, sur YouTube, j'ai mis la vidéo. Va regarder. Tu ne trouves pas, tu l'emballes tout. Tu renvoies, elle te renvoie ton agent. Même l'agent que tu as posté avec, elle te renvoie ça. Comme ça, vous me laissez tranquille. Ouais jour j'ai fait le direct, ça fait 4 jours j'ai fait le direct ici J'explique encore tous les kits si on j'ai encore fait des vidéos j'ai expliqué tous les kits il connaît pas comment il ne pas du coup tu ne connais pas tu laisses tu ne connais pas tu laisses, tu l'envoies le truc tu dis que donnez moi mon agent de te et les pauvres là ne m'envoyez pour votre agent. les pauvres là Euh, euh, voilà, j'étais envoyé mon agent. Est-ce que tu peux me rembourser? Je suis bloqué dans une situation au Cameroun. Tu as à 100 000 prêts? Est-ce que vous connaissez ce que c'est que l'argent? Tu m'as écouté depuis 6 mois. Tu as utilisé mes vidéos. Tu n'as jamais fait une offrande de 1000 francs. Tu as mis me stresser pour qu'on te rembourse ton agent. C'est comme ça que vous êtes calé et que vous êtes calés au même endroit. Calés au même endroit. Oh Seigneur, explique-le Seigneur. Vous êtes habitué à partir dans les églises. Pourquoi on doit vous mettre la pression? On doit te... pour que vous donnez-le franc? Si vous ne donnez pas, Dieu va vous punir. Moi je vous dis ne donnez pas. Vous allez lire là. Ouais Seigneur. J'ai une jeune fille qui est venue l'autre jour pour me voir. Christelle Fomel, j'ai mis des vidéos, parce qu'il y en a même pas mis. vous, on met la notice. Voici une des notices ici, là. On met, vous lisez, vous ne comprenez pas. Il y a les illettrés qui me suivent. Voilà ça, voilà. Il y a les illettrés qui me suivent, je mets la vidéo, tu peux regarder la vidéo. J'ai au moins pour chaque titre, au moins deux vidéos sur YouTube. Allez regarder. Ce matin, j'ai mis vidéo de commerce, fondation, j'ai mis ça ce matin. 100 000, c'est rien. 1 000 euros, c'est rien. 2 000 euros, c'est rien. C'est la façon dont tu vois l'argent qui bloque même l'argent là pour que ça ne vienne pas dans ton temps, ta poche. J'ai une dame qui me contacte l'autre jour et me dit, je ne connaissais pas la dîme. Je t'écoute maintenant. Tu sais quoi? J'ai dans mon compte 10 000 euros. Je vais elle m'a envoyé 1 000 euros cash. Euh, euh, Mais vous donner 5 euros, c'est. Euh, euh, euh, rembourse moi mes 50 euros. Vous-même vous savez que quand c'est moi qui vois, je vous que quand c'est la secrétaire, il y a deux numéros. Quand c'est la secrétaire qui voit, elle peut être nouveau elle vous tourne un peu. Quand c'est moi, je te rembourse. Il dit pas avec ta malchance. Il y a même une l'autre jour, elle avait envoyé, je n'avais jamais même vu le message. L'argent là on n'avait jamais touché. La photo là, on n'avait même jamais ouvert. Elle fait elle se fâche elle-même, seule. Oh, remboursez-moi mon argent. J'ai vu son message la nuit. J'ai dit, madame, désolé. Il n'ai jamais vu votre message. Il n'ai jamais touché à votre argent. Donc, allez demain à mon écran. Vous reprenez votre argent. Allez vous-même prendre votre argent. Ah! Je vais construire un jour à 50 euros. Je dépense 50 euros en deux minutes. <rire> Passez une journée avec moi, vous allez voir. Vous parlez même de quoi? Je vous donne les stumatomes. Hein? Je ne veux plus dire avec les pauvres. Délire ma page. Pâté. votre pauvreté. Voilà. C'est bon, non? C'est bon, non? Voilà. Si le message est passé. C'est pas parce que vous me voyez dans les vidéos. Si je fais le direct, que vous croyez que. Pauvre, pauvre pauvriton. pauvriticon. Le mind s'était bloqué. Une jeune fille est venue l'autre jour. Une, je sentais que c'était une étudiante. Elle m'a apporté le plan tému. J'ai regardé aussi, j'ai dit que waouh! J'ai pris un petit sac que j'avais ramené de je ne sais pas où. J'ai pris de donner à la fila que prendre. Voilà, ma part de cadeau que je te donne aussi. J'ai prié sur elle. elle. Si, le, si la fille n'a pas un million le mois, c'est là. Elle. On ne vient pas voir une reine sans un cadeau. Je vous apprends les règles de base. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, l'esprit de manque, l'esprit de manque, partout où je passais. si tu m'as servi pour boire, même si tu as seulement ouvert la porte comme ça, tu as tenu la porte comme ça, tu as ouvert, je suis entré, en sortant de la banque là, je vais te donner pour boire. compter tu me vous me devez euh, un centime madame vous avez oublié de me donner 5 euros ouais seigneur ah. j'ai reçu ma jumelle là l'autre jour elle est venue je vous ai dit que j'ai pour la première fois je me suis assise avec quelqu'un comme ça là on part manger c'est elle qui paye même les gambas de l'autre jour-là, elle dit, ma reine, c'est moi qui offre, ma reine. Je suis ça j'ai dit, ah, l'abondance que la femme, ce qui a sur la femme, c'est On arrive au restaurant, on mange, je veux donner le poubois, on a même discuté qui devait payer la facture. Elle dit, non, non, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh, Seigneur. Et la veille, j'étais dans ce restaurant-là, j'ai donné le poubois aux, aux serveuses. Donc quand nouvelle est venue, hein. le sourire était là, elle savait que l'argent est la encore venu. <rire> ah. Ah. Écoutez, je ne cherche pas les followers. Vous me suivez? Je ne cherche pas les followers. Je fais mes vidéos, j'ai 10 personnes qui mettent en pratique ce que je dis. Ça me fera 10 millionnaires et 10 futurs milliardaires. Donc, milliardaires en chemin, en route pour devenir. Et je sais que je les ai déjà. Vous me comprenez bien, non? Vous me comprenez bien? Donc, si je parle, vous pensez que je parle et que ça ne résonne mal dans votre cœur. Quittez sur ma page. Verrez. Simple. Soit si je ne vous ai pas bloqué avant. Je ne cherche pas les followers. Parce que vous avez des 7 qui connaissent. Il suffit que j'ai un problème demain. Si demain, vous ne me voyez pas sur la page ici. Est-ce que vous allez me chercher? Oh, on ne voit même plus ces vidéos. Eh. Oh, il y avait une fille qui Elle enseignait bien. Eh. Ah, vous passez à une autre personne. Jésus lui-même a dit que je vous connais. Je connais votre cœur. Léa Noussa, tu sais quoi Ma jumelle s'appelle aussi Léa. Je t'assure. Celle dont je parle, elle s'appelle Léa. Donc peut-être que tu es... Ah, les secrets de la richesse. Le pauvre ne comprendra jamais. Il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas. C'est pour ça que vous êtes toujours... Depuis, depuis six mois que vous écoutez mes vidéos, c'est pour ça que vous êtes toujours là. Vous êtes là. J'ai fait ça, ne marche pas. J'ai fait ça, n'avance pas. Hmm. C'était avec plaisir, la reine euh, Viviane. Si j'ai mis mes mains sur toi, c'était avec plaisir. Quand tu es en de pleurer le loyer de 100 000, dis-toi, dis-toi, Anne-Marie est bon. L'histoire du serpent dans le ventre de la dame. Le serpent lui-même a parlé. Et tu sais de quoi je parle. Il a dit que c'est lui qui bloquait la dame depuis. Que c'est lui qui l'empêche d'être riche. Que pourquoi je prie pour cette femme. Que c'est lui qui a bloqué tous ces, ces trucs qu'elle a fait, l'orphelinat qu'elle veut conçu, c'est lui qui a bloqué. Les gens avaient suivi ça sur mon direct et sur le jour là non je ne le tue pas. Je vous ai dit que je suis venu vous délivrer. Vous allez devenir riche contre vous. Donc de gré de force, vous allez devenir riche. Jusqu'à même le mauvais esprit dit que pourquoi tu veux qu'elle devienne riche? Parce que les, les, les, les démons la connaissent. Comment je mets le cœur sur vous? Vous allez devenir riche. Donc je vas me rester comme ça là. Tu arrives dans quelque part, tu, ta main se lève seule, ça prend l'argent, ça donne à quelqu'un. Oui. Joyeux anniversaire à la personne qui a son anniversaire. Là. Le loyer que vous voyez, pour vous, là, j'ai fait comment pour payer le loyer de 100 000, c'est beaucoup. 100 000, c'est beaucoup. Imaginez-vous en train de payer un loyer de 500 000 le mois. Écoutez. Le petit agent que vous avez et que vous pleurez, ou j'ai fait que. Tu achètes le sac. Le sac à 100 euros, tu pleures. Ah. Eh. Tu vas acheter le sac de 1000 euros. Donc tu prends 600 000. Tu pars, tu donnes que 1, 2, 3, 4, 5, 6. On prend un petit sac comme ça, on te donne. Tu regardes le sac. Parce que tu achètes de l'énergie. Il y a les gens pour qui c'est normal. Genre. Tu peux avoir les tickets d'avion. 150 000. Euh, 200 000. Tu peux acheter ce qui est 450 000. Tu as l'option de 150 000. Mais ton énergie est déjà high. Tu es sur un autre niveau. You are on another level. Et quand tu dépenses l'argent, tu achètes de l'énergie. L'argent, c'est l'énergie. Qui achète l'énergie? Tu vas voir que pendant les 6 heures de voyage, là, ta vibration va s'élever. Tu vois d'abord les pauvres qui sont assis derrière, assis, ils vous ont payé 150 000 là. Ceux qui ont payé 500 euros. Toi, tu as payé 2000 euros. Tu t'assois, tu fais... Ah, tu te relaxes. Life is good. Bonjour madame. Est-ce que vous voulez, du, vous voulez du caviar, vous voulez du cognac, vous voulez... Euh... Oui, je vais prendre un verre. On porte tes bagages pour toi. C'est dans ce que tu vois. Certains, vous allez vider votre dressing. Dieu va te mettre au challenge care. Chaque semaine, tu dois acheter six vêtements. Chaque jour, tu, peux, tu portes un vêtement. Un vêtement. Parce que l'argent va commencer à entrer dans ta poche chaque jour. Si par jour, tu te fais 1000 euros, est-ce que ce sera difficile pour toi de sortir 100 euros pour acheter un habit chaque jour? Hmm? Level up. Level up. Tout, c'est avec... Voyez avec l'énergie. Chaque jour, tu as 1000 euros dans ton compte. Payer un loyer de 5000 euros par mois, pour toi, c'est... Chaque jour, j'ai 1 000 euros qu'il y en a dans mon compte. En une semaine, ça fait 7 000 euros. En un mois, 30 000 euros. 30 000 euros. Est-ce que ça va te dépasser de prendre 5 000 euros, tu paies le loyer? Augmentez votre énergie. Quand tu vas commencer à aller acheter une chose, deux choses voyage en business class. Tu vas voir que tu vas commencer. Parce que la différence entre le riche et le pauvre, c'est l'énergie. Et c'est la valeur. Le riche va acheter l'ordinateur peut-être. Il va acheter le Mac. Il va dire, ah, le Mac, c'est ah, 1 euros. Ah, c'est cher. Ah, ah, ah. En trois jours, je fais 3000 euros. Le riche n'est pas dans les paniers. Voilà l'autre voilà voilà votre problème. Vous voulez seulement garder l'argent. Vous savez, je comprends maintenant le, le mot quoi. Il qu'on disait aux gens que on va te donner l'argent, mais ça doit finir à la fin de la journée. Anne-Marie est bon, Christelle Amassana. Euh, Zoveta, Amor, Algérie. Voilà ça, esprit de mari de nuit, et puis le kit délivrance. Beaucoup de ces entités-là sont dans vos utérus, dans vos ventres. Ils vous bloquent. Si tu te fais une telle somme par jour, tu vois que ce sera pas... Tu as besoin de te faire 1000 euros aujourd'hui. Tu prends 5 euros, tu mets de côté. Euh, L'esprit te dit peut-être, ok, va payer tel crédit à telle somme, va faire ceci. Tu vas voir que le riche n'est pas seulement là pour épargner. Mais son, son but à lui, il prend, il investit. Il prend, il investit. Il prend, il donne. Il prend, il fait les dons là-bas à l'offre Il prend, il investit. Parce que c'est quand ça sort que ça entre. Vous voyez un peu comme si, euh, il y a un certain niveau. Voilà, tu prends peut-être un saut. Tu mets de l'eau dedans. Peut-être que ton niveau d'argent que tu dois avoir en permanence, chaque fois, c'est 10 000 euros. Et chaque jour, tu as 5 000 euros qui entrent dans ton compte. L'eau, l'argent monte, tu as 15 000 euros. Tu sors 5 000 euros, tu as 100. Demain, tu as 8 000 euros qui entrent tu enlèves encore peut-être 9000 euros sur ça. Après, demain, tu encore... Tu vas voir que tu auras, toujours, tu auras une base en dessous de laquelle tu ne peux pas souvent aller. C'est-à-dire, même si tu te vides de ce que tu as, tu euros dans ton compte. Le lendemain, 15 000 euros vont venir Parce que tu as une certaine base déjà. Et n'essaye pas d'accumuler seulement. Et parfois, tu vas voir que euh, une opportunité de business va venir, genre... Si tu as 30 000 euros, tu te donnes ici. Tu te fixes maintenant 30 000 euros comme, comme objectif pour devenir actionnaire peut-être dans un restaurant ou bien dans pour ouvrir une succursale de McDo quelque part. Il faut 30 000 euros. Tu te fixes comme objectif de mettre 30 000 euros de côté. Tu économises pour un but. Tu économises, tu économises, ton compte arrive à 30 35 000 euros. Tu prends peut-être 30 000 euros, tu investis dans le truc. Et ce dans quoi tu as investi va te rapporter peut-être 1 000 euros en plus supplémentaires chaque jour. Donc l'argent que vous avez actuellement, c'est pour mettre d'autres business. Parce que les choisis sont dans les business. Les choisis. Vous êtes dans les business. Et il y a les business passifs. Genre, tu investis. Tu n'as pas besoin de faire d'être là-bas de, là de 8h à 22h chaque jour. C'est pour ça que je veux dire le trading. Faites le trading. Tu te lèves le matin comme ça. Tu pars, tu regardes tes stocks que tu as mis sur le marché. Vous voyez, je vais vous montrer. J'ai versé du sel ici. Je vais vous montrer un fait. Vous voyez. J'ai le sel ici autour du lit la nuit. Vous voyez que ça a fait de l'eau, non? C'est de l'eau. Regardez. Vous voyez, J'ai mis ça tout autour du lit avant de me coucher. Ah, c'est des astuces que je vous montre souvent. J'ai mis ça tout autour du lit. J'ai enlevé mes chaussures pour faire le direct. Vous voyez. C'est transformé. C'est devenu de l'eau. Voilà. Ce sont les astuces que je vous donne tout le temps, mais que vous ne mettez pas en pratique. C'est une reine qui m'avait justement fait cette remarque-là. Que le sel en fait c'est l'eau. Le sel c'est l'eau. Ça sort de l'eau. Bon le roi James je vais pas lui mettre ta bougie. T'inquiète pas. Il richière ma chaussure rose. La chaussure c'est très confortable. Quand il porte ça, il me sent aux anges. Je peux marcher comme une queen sans, sou sans souci. Daniel Salissou, même si tu as tes idées de business, euh, il me dit toujours, au lieu de se précipiter et être trompé dans le business, autant mieux tu prends ton temps, tu stabilises d'abord ton énergie. Quand ton énergie est bonne, les bonnes personnes vont venir à toi. Maintenant, vous voulez que j'allume vos bougies. Voilà que tout le monde me donne la bougie. Hmm? Attendez, je vais prendre la bougie, je vais l'allumer. Comme ça, vous n'allez pas dire que j'ai menti. J'aurais fait ce que j'ai dit. Vous allez commencer à commander les bougies ici, là. The moment I rise To the moment I sleep My affection is for you And even as I dream I wanna know you I'm after your heart Bon, je vais aller mettre pour bouger tout à l'heure Il faut que je trouve le briquet Ah tiens, je l'ai trouvé I'm chasing you With all my heart mm -mm -mm -mm -mm. I just can't get enough I'll follow you I love your heart, your heart, oh, run my heart, you've run my heart and soul, and where you lead I go, I wanna be where you are. Voilà, vous voilà maintenant les noms. Vanessa veut que j'allume sa part. Ouais, Seigneur. Qu'est-ce que vous me voulez? Je dis que je vais allumer la bougie, mais là, c'est tout le monde qui veut la bougie. Hein? Now, tout ça, on veut on veut voilà vous voilà bon j'ai deux bougies ici là je te dit vos noms hein. je veux dire vos noms Vous aimez ça et hein? éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Ayam am. je viens allumer cette bougie. Je demande la paix, la restauration dans la vie de James Wafo. La première personne à avoir demandé, Sultana najkidi qui euh, dit Gislaine Béa Ngemeigné Sandra, Pour ta lumière brille. Je vais activer ton étoile. Cette lumière, je déclare que toute personne qui a pris votre étoile vous la restaure au nom de Jésus. Daniel Salissou, j'allume cette bougie pour toi. Franchement, c'est très puissant. Je sens des énergies. Waouh, wow. golden je déclare que vos dons vont être utilisés. Votre lumière va briller. Matthieu, chapitre 5, verset 13. Carole, matin. J'ai besoin de vos noms, les noms même, parce que vous, avez, vous êtes sur les noms des... De, de, de. Je déclare que selon Matthieu 5, verset 13, 14 et 15, vous êtes la lumière du monde. Gladys Mambundu, je viens restaurer ta lumière. Jumai Amadjoda, je restaure ta lumière, je restaure ton étoile, je restaure tes dents. Pierrette Tchou, je mets la prospérité sur vous. Je viens restaurer vos idées. Vos tours, qui vient manger vos idées à chaque fois je vais être quoi même je les chasse de vos esprits comme je vous ai allumé comme ça je vous dépose en haut de la colline pour que vous vous, vous éclairiez toute la ville Aboudi je pas que vous éclairez Aboudi Anne-Marie je restaure ta lumière tu éclaires ta famille, tu éclaires toute ta ville Yakuak Jomo Christian donc Mo Larissa je restaure ta lumière Larissa je viens contre tout mal cardiaque que vous avez, les palpitations que vous avez qui vous dérangent souvent. Zaveri Damaris Doumou, je viens te restaurer. Je déclare Nguomou N'gi Aurélien, que le Seigneur restaure tes dons. Je restaure tes dons aujourd'hui. pierrette Nana, je restaure vos dons. Vos dons spirituels. Je déclare que vous allez utiliser vos dons pour pouvoir prospérer dans ce mois d'avril au nom de Jésus. Idriss Chemje, Foupi Sylviane. Meka, Ngor, Ega, Adèle. Tout endroit, on a prononcé vos noms pour vous faire du mal. On a allumé la bouche, on a fait les incantations contre vous. Par cette lumière qui est entre vous et moi, je vous restaure. J'envoie les anges de lumière sur vous pour qu'ils vous restaurent. Au nom de Jésus. Ngemene, Alex, je viens restaurer, j'enlève les maladies sur vous. Kemene, Aimé. J'enlève les maladies de votre corps. J'enlève tous ces pans qui sont dans vos ventres. Je commande qu'ils soient détruits, qu'ils soient désintégrés. Jésus, Noélie. Bakoblin, je viens vous désenvoûter. Je chasse toute mauvaise pensée de votre esprit aujourd'hui. Je restaure vos idées. Touchez votre front, comme ça. Si vous avez vous de vous, vous, vous, vous frottez trois fois sur le front. Mogun Kamga Doris. Je restaure vos idées. Je restaure vos idées. Les idées que le Seigneur avait prévues qui vont vous connecter. Humbia Christelle. « Je te restaure, j'allume ta lumière. Comme ma bouche a prononcé tes paroles, les anges prennent ton nom et ils te restaurent sur tout hôtel maléfique qu'on a eu à faire des incantations contre toi. Tout comme monte et aurore, je te restaure. Magne Cynthia, je te restaure. Damaris Zaveri Doumou, je te restaure au nom puissant de Jésus. Je viens, dé viens détrôner tout mauvais esprit de votre corps, de vos trompes, tout ce qu'on a planté dans votre ventre. Je prononce votre divorce de tout mari de nuit. » Elodie je prononce que tu divorces de tout mari de nuit je viens te restaurer que votre lumière ne s'éteigne plus jamais toute personne qui a porté atteinte à votre lumière je commande que tout trou tout endroit où on a pris votre lumière, on a mis dans la bouteille on a fermé, je viens briser cette, cette bouteille par le, le sang de Jésus toute entité maléfique qui avait pris possession de votre argent, de ce qui vous appartient par cette lumière qui brille maintenant, je vous restaure au nom de Jésus. Je déclare que votre travail spirituel que vous avez commencé depuis longtemps, il est confirmé par cette lumière. Je vous restaure. Je vous bénis. Simone, Je te bénis. J'enlève tout embrouille, tout esprit de dépression de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tout nom que je prononce, que l'ange Gabriel, l'ange Michael, prennent votre nom et partent vous restaurer. Christine, Pauline, tout rêve dans lequel on vous avait attaché, je viens vous détacher. Donc, moi, salut sous Daniel Raissa. Tout endroit où on vous enfermé, si vous êtes dans des prisons physiques ou spirituelles, je vous sors de là. Toute personne qui a vu, qui vous avait envoûté, tout esprit qui a pris possession de votre corps, qui fait que vous gâtez vous-même vos choses, vous gâtez votre business, vous gâtez votre mariage, je vous désenvoûte maintenant. Magne Lydie, je te restaure. Que votre lumière brille. Je déclare qu'on ne va plus jamais éteindre votre lumière. Dans la journée, c'est le Seigneur qui est votre lumière. Dans la nuit, c'est le Seigneur qui est votre lumière. Au nom de Jésus-Christ. Algérie, tu n'as pas de nom. Pourquoi tu veux que je te prononce Duidje Fogé, je te restaure. Mbaga, Eliane, je te restaure. Au nom de Jésus. Je vous restaure. Family Gabriel. Sala je viens vous désenvoûter. Tout endroit où on a allumé, où a parlé contre vous. Par la puissance du Saint-Esprit et de vos ancêtres, comme Yvonne, je déclare que ces incantations sont annulées. Tout, tout mauvais sorts qu'on a prononcé contre vous. Il y a des années, même avant votre naissance. Ira Guidak de, un truc comme ça. Josiane Kameni, Adeline Salomé. Je restaure vos lumières tout en don, on a parlé contre vous. Même quand, vous étiez quand on était enceinte de vous, on est venu parler contre vous. J'annule ces incantations. Baoumi Simon, Mekasandio, j'envoie la restauration sur vous. et Séverine, j'envoie la restauration sur vos pensées. Je restaure votre titre de séjour. Je restaure vos papiers au nom de Jésus. Galemintia Tsayo, Kotu Atu je te restaure, je restaure vos enfants. Dujelora. Je viens vous désenvoûter. Je vous sors de tous ces que maléfique. Tout en temps, on a allumé les bougies contre vous. On a parlé, on a fait des incantations contre vous. Toute personne qui s'est accordée avant, Malé, avant marabout contre vous. Reine Kamga, je te sors de tous ces que maléfique. Nicolas Boisson, je te restaure. Je restaure tes idées. François Lucille, je restaure vos maris. Je restaure vos maris. Vos maris qui ont été envoûtés par leur mère, par leur, leur soeur. leur les wey. Je mets l'harmonie dans votre couple. Je mets l'harmonie dans votre foyer. Les gens qui sont venus ont dit qu'ils allaient vous épouser. Ils sont partis, on les a envoûtés, ils vous ont oubliés. Je déclare que vous revenez dans leur esprit. Gérardine vit Elvige vit je vous restaure. Chez Dieu Nathan, je vous restaure. Je vous restaure au nom de Jésus. Mbappé, Patrick, ceux qui ont le don de guérison dans les mains là, vous êtes censé travailler avec les mains pour avoir beaucoup d'argent. Je restaure vos mains. Marfo Genève, Gen Geneviève, Noël Wansi, je vous restaure. DJ, euh, Dolly, Do Dolly, pardon. Votre lumière ne sera plus jamais éteinte. Toute personne, nous nous accordons ensemble. Toute personne qui va vouloir venir briser ce que je viens de faire ici. Toute personne qui est ici là pour voir ce qu'on fait et vous, vous attaquer. Par la puissance du Saint-Esprit, de la Vierge Marie, de l'ange Michael, je viens embrouiller. Toutes les ongles de ces personnes. Je viens détruire les incansations de ces personnes au nom de Jésus. Femme, Emilienne, je te restaure. Tout ce que maléfique dans lequel vous avez mis sans que vous ne sachiez, je vous sors de là au nom de Jésus. Tout puits dans lequel, toute fausse commune dans laquelle vous avez enterré. On a enterré vos idées, on a enterré vos business. Ngobilon Suzanne, je vous restaure. Ludovic Cana, je vous restaure. Priez pour vos fiancés. Je restaure vos fiancés. Que ils aient l'argent pour que vous fassiez votre mariage. Que vos projets ne tombent pas à l'eau. Vos chantiers que vous avez abandonnés. Je déclare par cette lumière. Allez sur votre chantier aujourd'hui ou bien vous envoyez quelqu'un là-bas. On allume la bougie comme ça là. On dépose là-bas sa brûle jusqu'à la fin. Dinga Aisé. Je déclare que vous avez fini votre chantier ce mois au nom de Jésus. Maintenez. Mbafalon Olga, je te restaure au nom de Jésus. Nous nous accordons par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, Mbarga Sandra, le Seigneur a dit, là où deux ou trois personnes sont rassemblées à mon nom, je suis là. Tout ce que vous allez briser sur la terre sera brisé au ciel. Tout ce que vous allez attacher sur la terre sera attaché au ciel. Le mini Ernestine Flor, je viens libérer tes idées de business, je libère ta faveur. Avo Mumba, René, Natacha, je vous restaure, je vous restaure. Yo, vos toute personne qui vient prendre des noms ici pour aller faire des incantations. Je viens briser ta puissance. Je viens libérer toutes les personnes que tu avais mises dans, ton, dans, ton, dans ton, ta, ta calebasse. Toute personne qui vient sur se mettre direct pour prendre les gens, pour aller les mettre dans sa calebasse. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les prisonniers de captivité. Tout trou dans lequel vous avez mis, je viens briser cette prison-là. Et je libère même les autres personnes qui étaient avec vous dans la prison. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que votre lumière ne va plus jamais s'éteindre. Je déclare que vos portes ne se fermeront plus ni de nuit, ni de jour. Vous allez ouvre, euh, commencer des business qui vont donner l'argent nuit et jour. Fond grand Dimitri. Ceux qui sont en train de vouloir traverser pour aller dans d'autres pays. Je m'accorde avec les agents de lumière qui sont en train de prier aussi avec moi. Nous resterons, nous vous resterons au nom de Jésus-Christ. Nous vous resterons. Ceux qui veulent traverser. Je déclare l'ouverture. Cette semaine, vous allez traverser pour aller dans le pays où vous partez au nom de jésus quand Vous arrivez là-bas, le canal vous est offert pour que vous recevez vos papiers. Le premier mois, au nom de Jésus-Christ. Où alors le qui Pour ceux qui sont au chômage, des cas que vous créez vos entreprises, vous lancez vos ventes de business, Peto Sandio, je vous restaure, je restaure vos idées. Mettez la main sur le ventre. Si vous avez la bougie à la maison, allumez allume aussi pour vous. Hein. Wabo Forest, je te restaure. Mouna Ariane, Vanessa, je te restaure. Je viens bloquer cet environnement contre tout sorcier. Tout sorcier. Toute personne mal intentionnée. Tu ne peux pas venir prendre quelqu'un ici pour aller faire quelque chose au nom de Jésus. Qui a accueilli Nathan? Toute fausse commune dans laquelle on avait mis de, des autres personnes. Je vous libère tous. Je vous enlève. Vous et votre famille. Je vous libère de ces fausses au nom de Jésus. Mettez la main sur le ventre, je commande à toute entité maléfique qui est dans votre corps, mettez aussi la main sur la tête, les mots de tête là, tout ver de tête, tout asticot qu'on a mis dans votre tête, vous avez quelque chose bouger sur votre corps, ou comme ça là, Bella Maureen. Chamina Asani, je vous libère, Bida Keren, j'ai été envoyé, je suis la reine lumière, partout tout je passe, j'apporte la, la lumière. Je viens libérer votre famille, vos frères, vos soeurs. Tout, tout, tout talisman qu'on a enterré dans votre concession au village. Pour vous bloquer. Pour bloquer les gens de votre famille. Suzanne Len, pourquoi vous ne vous mariez pas Tommy Taché, je veux vous libérer. Je commande le jugement. Je prononce la mort sur tout sorcier de, qui ne veut pas que vous avancez. Je vous libère. Je vous libère vos trompes. et y a des cas que vous concevez ce mois d'avril au nom de Jésus. Je libère vos trompes de tout, mal, de tout, de tout esprit serpent, Tout vert qui vient manger votre, votre ovule à chaque fois. Pongan Vincent, je viens te libérer. Je débloque vos finances, je débloque vos idées. Franck, Milangoy. Girbouba, David, je m'accorde avec ta soeur ou ton frère. Je te libère de toute possession maléfique. Jazou, Otavi, je te libère. Je libère vos pensées. Je déclare que vous allez recevoir les idées et vous les mettez en pratique. Je dépose sur vous l'esprit de discipline, tout Carole. Je dépose sur vous l'esprit de discipline au nom de Jésus. Nous ici lumière, je déclare que tu es libéré. Séverine Torah. tous vos enfants qui sont bloqués, vos esprits, vos enfants qui sont bloqués parce qu'on ne veut pas que vos enfants avancent. Je viens débloquer vos enfants au nom de Jésus. Vos enfants qui sont bloqués en Algérie là, ils n'arrivent pas à avancer. Je déclare que cette semaine, une fois, va être faite pour que ces enfants avancent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a dit que vos enfants ne vont pas vous aider. Je déclare que c'est sur leur cercle que vos enfants vont vous donner l'argent au nom de Jésus. Je prononce votre mort dans les 30 jours. Toute personne qui a bloqué vos finances, bloqué vos enfants. Je prononce le jugement de mort sur eux. Je suis devenu tranchante. Chan je suis devenu tranchante. Chan chan chan en pas par le temps, vous mourrez. Mandeine Florence. Je viens te libérer au nom de Jésus. Christelle, à l'aide, je te libère. Ne mets pas ton nom. Barbara Bilo, je te libère au nom de Jésus. Toute incantation familiale qui a été faite pour parler contre ton nom, je te sors de tous les trous. Makogoun Maël. les trous familiaux, je vous sors de là. Vous êtes le premier milliardaire de votre famille. Dans les six prochains mois, je vous donne les milliards au nom de Jésus-Christ. Vos enfants vont exceller. Vous savez que vos enfants sont des stars. J'ouvre l'école l'école de football pour pouvoir sélectionner votre enfant au nom de Jésus. Je déclare que la lumière de vos enfants s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Brûlez la bougie dans votre maison trois jours. Vous appelez le, le nom de vos enfants. Vous, vous lisez le son 35 et 91. Vous appelez le nom de tous vos enfants. Vous, vous écrivez sur le papier, vous déposez là. Vous brûlez la bougie trois jours. Premier jour, tu mets la bougie. Deuxième jour. et aussi les grosses bougies Saint-Michel là. On en a ici au Cameroun. Quand vous commandez, c'est costaud comme ça. là. La bougie, elle peut brûler trois jours d'affilée sans s'arrêter. Vous écrivez le nom de vos enfants, vous le déposez là. tel foca, Thierry Junior, je viens te libérer. Ma femme, c'était là, je te libère. Les serpents qui ont pris votre coup. Isaïe 10, verset 27. Je déclare à cause de l'onction que tout jouk sur votre vie est, est, est brisé. Du Karel. Je viens de détruire tous ces bambouas qui te font suffoquer. Tes finances, ça ne va pas depuis. et Sanjo, je te libère. Toute personne qui vous devait, il vous appelle, il vous donne l'argent au nom de Jésus. Je déclare la mort sur les sorciers qui se connectent ici pour prendre les gens. Quand vous allez prononcer le nom de quelqu'un ici, c'est le, le Saint-Esprit qui va apparaître. L'ange Michael apparaît là-bas, il saccage tout ça. Tous vos hôtels, je, je commande qu'ils brûlent le nom de Jésus. allez confirmer. Vous venez souvent ici là. Vous mettez vos petits postes là. Vous que quoi Un bien Christelle. Nous J'active vos lumières. La famille puissante est libérée au nom de Jésus. J'enlève la confusion sur vos maris. J'enlève la confusion sur vos maris. Ils ne seront plus confus. Quand vous entendez pour faire que ce soit votre mari, ils vont faire jusqu'à la fin au nom de Jésus. Je déclare que Ransom Khan-Michel est libéré. Awa, Ransom Khan, euh, quel, il est libéré au nom de Jésus. Je libère tous vos enfants. Allumez la lumière si vous mettez le nom des enfants à côté. La famille tu dis est libérée. Je viens vous détacher, j'enlève les menottes spirituelles qu'on avait mises sur vous. Vos enfants ont demandé le visa cinq fois, on a refusé. Je déclare que dans cette saison... Ils obtiennent leur visa au nom de Jésus. Je libère la famille Fouca. La mésentente familiale, je vous en libère. Tout esprit de mésentente qui est dans votre famille, je vous en libère au nom de Jésus. Ce Dieu, Sanji Edwige, je vous libère. Kéma Christine, avec tous tes enfants, toute ta famille, je vous libère au nom de Jésus. Toute personne qui est venue vous séparer de vous, du père de vos enfants. Et vous ne vous entendez même plus. Je décale par la puissance du Saint-Esprit que votre famille est restaurée. Votre mari est parti sans laisser de nouvelles. Où qu'il soit, je l'appelle. Accordez-vous avec moi, appelez le nom de l'homme-là. Il s'occupe de ses enfants. Il a développé une relation avec ses enfants au nom de Jésus. La famille Batama, la famille Bakoken, Bakoken, Bernadette Mouadje. je vous libère au nom de Jésus. La famille Kowa Mabu, la famille Ekwele, je vous libère. Salakwotu, tout ce qui cachait vos enfants pour qu'on ne les voie pas. Ils font leur vidéo, ils mettent à on ne voit pas leur vidéo. Je libère vos enfants de l'emprise de l'ennemi au nom de Jésus. Metinda Sanjo des cas comme serait célèbre à cause de vos enfants. Tous les dons qu'il y a dans vos enfants là, les sélectionneurs vont localiser vos enfants ce mois au nom de Jésus. La famille Gedi, la famille Pizza, Santa Maria, Rodrigue, je te libère au nom de Jésus. Et si quelqu'un vient ici-là, il est en train de s'amuser Tu viens porter ta propre malédiction ici Si tu es en train de t'amuser dans mon direct Tu portes ta malédiction ici Donc pas seul, seul, Les enfants baissés Au nom de Jésus, je te libère, je vous libère Foka, Fanga, Marie, Antoine Et Somba, la famille Yossa, la famille Zaku, La famille Chocotieux Le fils Matisse de Medina est libéré la famille est bon. Mongutou Karim. Ngichet Nginet Suzanne. Zambo Thierry. Alia Christi. La famille Ega Ibongo. Pendant trois jours, allumez la bougie à la maison. La famille Djoko, je vous libère. Je déclare qu'aucune incantation, aucune âme forgée contre vous ne peut prospérer. La famille Taku, la famille Djoko. La famille Saint Charles est délicate. La famille si je vous libère. Rosine Ludvine Niaté, je te libère et je te donne ton visa. Famille Singe, la famille, famille Chamo. Je mets la réconciliation dans votre famille, les familles qui avaient été décomposées. Je restaure tout le business qui était déjà mort. Prenez la bougie, la même bougie que dit là, vous allumez ça dans votre business pendant trois jours. Yango, j'ai mis ma. Je restaure vos business qui étaient attaqués. Vos projets, vos projets bancaires. Vous allez demander le, le, le crédit à la banque pour aller faire des œuvres charitables. Je libère cet argent au nom de Jésus. La famille Bivole, je vous libère. La famille Ngeti. Rosine Ngate. Nyante. Madia, je te libère. Je libère tes trompes. Yumi Karine. La famille Lobé. Manga Marie Raissa. Je reçois ton visa. Abou Nasser Simon. La famille Kené. La famille Barclays. Je vous libère. La famille Djemo. La famille bicon la famille Ngofou, je mets l'entente dans le nom, dans toutes ces familles que je viens de prononcer. La famille Mbombo, je viens mettre l'entente, que vous soyez d'un seul cœur. Tout fétiche qu'on a enterré dans votre concession familiale, avec le fil, les, les, les griffes d'animaux qu'on a enterrés, ou encore les sous-vêtements qu'on a pris pour l'enterrer, je viens comme ça déterrer cela, par la puissance du Saint-Esprit. Nubissi Michabel, famille Wankam, Mayungen. Je déclare que vous allez réussir votre loterie américaine cette année au nom de Jésus. La famille Chocoté. La Famille Sandy, Je vous libère. La famille Etundi. Je déclare que vous êtes désenvoûté. Tout esprit qui avait pris possession de votre corps. Rosine du divine, tu reçois ton visa. Sage Adèle Sylvie. Je viens vous bénir. J'envoie sur vous. L'ençon de purification. Mettez le miel dans l'eau pour vous laver aujourd'hui. Le miel et le sel. La sylva, c'est Medo. C'est médo, c'est Médo. Vous mettez le sel, vous mettez le sucre dans l'eau, le, le, le, le miel, pardon. Par ce miel, je restaure votre attirance. Je viens activer votre aura. Je restaure votre étoile. Donc j'ai dit la bougie, vous brûlez la bougie. Vous mettez le miel dans votre, ajoutez le miel dans votre eau. Et pendant que vous faites votre travail, j'apparais là-bas avec l'enjeu de l'Éternel pour vous libérer. Au Nom de Jésus, vous pouvez aussi bénir l'eau. Vous buvez si vous avez l'eau que je bénis souvent. Parfois, je bénis l'eau en direct. Vous prenez l'eau là, vous buvez aujourd'hui. Ça va enlever beaucoup de choses de votre ventre. La famille Guatou Gilles, merci. Gilles, la, la famille Nguatou, Gilles, j'ai même dit merci. La famille Wansi, tout le nom que j'ai prononcé ici, famille Vélé, je déclare que les anges prennent vos noms. Ils arrivent au sein, au sein des saints et puis vous libèrent. Si vous avez besoin d'organes, si vous avez des maladies dans votre corps, il vous restaure. Si vous avez la mise en on chasse l'esprit de mise en S'il y a les maladies, on vous, on vous guérit. Si manque de finances, on vous apporte des gros cachets au nom de Jésus. Je restaure votre argent, je restaure vos business qui étaient morts. Je remets la vigueur, la famille Wakam. Je mets la vigueur dans votre corps. Quand vous, vous reprenez votre punch. Cherchez le miel de préférence. On va monter le miel. Tu lèches un peu, tu mets l'autre dans toi. Le miel doit couler de toi en fait. Et vous lisez le somme 35 dessus. Vous l'avez avec. Recevez vos papiers par la puissance du Saint-Esprit. Recevez vos papiers. La, la, la banque va vous répondre cette semaine et on va vous donner ce que vous avez demandé. La famille tuisseux. La famille Big Baca, je restaure votre puissance au nom de Jésus. Je vais mettre la paix sur vous. La famille Don Everything you put your hand go work, your name would open doors. Amen. Amadjoda Djire, la famille Amadjoda Djire, je vous bénis. La famille Ambassa, je vous, vous bénis. Reçois ton enfant. Youvob La famille Lenan. Talonfo. Goumias Gouyamsa. J'ai prié et j'ai donné aussi des instructions. Allez faire ce que j'ai dit. OK Soyez bénis. Recevez vos guérisons. Pendant que vous faites votre travail, je suis là, la famille Zinche. Je viens de vous dire d'aller faire quelque chose où vous buvez. Vous vous lavez avec. Vous me dit que vous avez encore mal au ventre. Ouais. La famille Bondo-Yunès. Good news go locate you. Amen. If you believe me, say amen. Amen. Amen. Amen. Yeah. Good news, go look at you. Your life, no go end in shame. If you believe me, say amen. Amen. <laughs> hey Seigneur. Vous allez avoir la sauce gombo Je dis Les bonnes choses, pour vous get. Les bonnes choses. Beaucoup de mauvais esprits sont sortis. Vous ne savez peut-être pas. Beaucoup sont sortis. Passez une très très très belle journée. Ceux qui vont regarder ce direct après, je, je m'accorde avec vous. Pendant que votre esprit s'accorde avec moi et que vous mettez votre nom sur cette vidéo plus tard, je m'accorde avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. La famille Tamène. Mogo.